les plus beaux endroits à visiter en Australie. Uluru, Sydney, la Grande Barrière de Corail, kangourou, Island, Parc national de Kakadu, Great Ocean Road, le Kimberley, Loch Tasmanie. Et enfin, les 8 Sundays. Iguru, aussi appelé Ayers Rock, est probablement le site le plus célèbre d'Australie. Situé dans le centre-rouge, cet immense qui est un ensemble du pays, mais aussi l'histoire auberzinée du territoire du nord. Un voyage à Sydney se découvrir la splendide baie de Port Jackson, les quartiers historiques de Darling Harbour et de Rock jusqu'à l'Opéra, les places dorées de Bondy ou de Manili. La Grande Barrière de Corée, inscrite au patrimoine mondial, s'étend sur plus de demi km dans l'océan Pacifique et descend le long de la côte est du Queensland. C'est le récif le plus étendu au monde. All right. <laughs> C'est au large d'Aled en Australie du Sud que se trouve Kangaroo Island, le petit coin de paradis. C'est l'île nature par excellence, l'un des rares endroits en Australie où on peut observer en liberté des kangourous, des pingouins, des wallabies, des humus et des koalas. Situé à 3 heures de Darwin, le parc national de Kakudu est un des intournables du Top End et des territoires du Nord inscrit au patrimoine mondial de Minusco Kakudu est le plus grand parc d'Australie et s'étend sur 200 km. Explorer l'une des routes courtières les plus touristiques et les plus belles au monde, la Greater Ocean Road, elle offre une de vues sur l'océan, une côte sauvage, des forêts tropicales et des lacs carter qui abritent des animaux fascinants et des plantes exotiques. Puis au nord-ouest de l'Australie occidentale, le Cumberland est un des derniers espaces vierges de l'Australie. Au paysage de savane, de waps et parsemé de gorges, c'est l'une des régions les plus oculées et les plus spectaculaires de l'Australie. L'Australie du Sud est l'endroit idéal pour partir, d'explorer l'Autobac au nord de la péninsule d'Ery et des Fin de range. un sept ans de l'Australie du Sud. Le seul état insulaire est aussi la plus petite Australie. L'île Sauvage de Tasmanie est devenue une destination vacances incontournable classée au patrimoine mondial de l'UNESCO comme zone de nature sauvage de Tasmanie. C'est une destination unique pour sa flore préservée. L'archipel de Westenday regroupe 74 îles continentales. Entre Mackay et Early Beach, Zemsko qui découvre Western Day, un des plus beaux sites au monde, prévisé des amateurs de voile, aux places de sable blanc, aux eaux d'un bleu profond et qui abrite une faune sous-marine.